Bon, est-ce que t'as expliqué un peu ce qu'on allait faire ce soir à tes viewers Bien sûr, je vais mal leur expliquer. Alors, on est sur Phasmophobia, qui est un jeu indépendant euh, fait par euh, des. d'un pays. Euh, euh... Une, une, une, <rire> une seule personne, une, une seule une. personne et un euh, voilà. sur euh, façon. Et, et mm. il faut le dire, en vrai, c'est Toby Fox. Et oui, celui qui a oh, fait euh, les Intertelester. Voilà. Ah. Non, non, non. Donc, euh, je vais te trouver. Ce et non, c'est Yordare, non. Dev. Voilà, il s'est branlé euh, sur Yordare euh, Simulator. <rire> Maintenant, il est sur un jeu de qui fait peur. <rire> Mais quelle oh. toi le gameplay se résume à peu près euh, comme euh, des séries télévisées américaines que vous devez connaître, c'est-à-dire chasseurs de fantômes et des choses comme ça. On en France aussi, hein, mais euh, en version euh, en version redoublée par-dessus. Là, ça fait pas en mode... Je vais aller voir Boris Il s'y connaît bien en détection de fantômes Eh, hey, salut, c'est bon chakas euh... Aujourd'hui, on va chercher des fantômes <rire> Avec le gigante, mais moderne. Wow Salut à tous, c'est moi, Samy <rire> Ça Moi gueule. je suis un avec Scobie. Est-ce qu'il fallait faire l'entraînement ou pas Ah, tu peux pas appuyer sur jouer Ouais, c'est pour ça, je pense. Ouais, c'est ça, faut que tu fasses l'entraînement. Chien Bon bah, je vais le faire aussi. <rire> le mec, il me dit ta gueule et ensuite il a le truc quoi. Vous allez arriver dans le camion, vous appuyez sur le digipad euh, à la sortie du camion et vous réappuyez sur le digipad, vous aurez fini l'entraînement. Fin. C'est où le digipad Attends, je le dis. À la sortie euh... du camion. À la sortie du camion, ok. Moi pour l'instant je suis toujours coincé au tutoriel Mais le digipad je t'ai dit à la sortie du camion Bah oui mais je suis coincé du camion, il y a un, enfin, il y a... Il y a un code à mettre Ah d'accord il fallait mais juste y... que je l'ouvre <rire> Je me dis mais sortez moi de là s'il oh, vous là, plaît. Le pauvre Hugo. <rire> les, <rire> les gars, les gars il y a un fantôme qui bloque sortir. la sortie hier <rire> Tu m'entends okay. in game oui. Allô. Euh, Hugo on t'entend pas, faudra que tu redémarres ton jeu du coup c'est possible ouais. <rire> Allez c'est parti hein. Esprit, et tu es là. Bah là on a pas encore ouvert la porte, donc elle peut pas être trigger. Et la salle à droite, euh, c'était... Ah non, si c'était la salle quand euh, bah, Ah bah, il il avait pas de thermo, donc autant aller voir ici. Est-ce est que le thermo, euh, si vous passez devant, il... Il est pas trigger. Ok. Ah parce que bon, quand je vois vos corps à 18 degrés, je me demande avec qui je suis. Hein. C'est vous les fantômes, en fait. On a froid, un peu. Ah, moins 7, moins 9. Ouais, moins 9 moins Ah, température glacienne, attends. Je te suis. Vas-y. Ah, si. Ok, Tango Charlie, je vais prendre Kiwi euh, pour poser le caméra. Terminé. Je sais pas si nous a entendu. Oui. Ça fait mieux avec la porte. Euh, putain, je vais chercher à l'empuver. Je crois que j'avais plus de place. Ah non, c'est bon, je Ah, empreinte. Donc voilà, on, on a des empreintes. Euh, qui est-ce qui a une place libre dans son inventaire Moi. Vas-y, je vais avec toi. Vas-y, je te donne à Ok. Vas-y, éclaire à la porte. C'est bon. Parfait, c'est bon. Yes. Nancy. C'est elle logiquement Oh Oh Ah j'ai là 4. Ouais elle ah, est là Ah j'ai pas sa photo, putain elle est montée Ouais elle monte encore là Elle ah, vient vers nous maintenant Ah, ah oui salut. Oui Putain elle attaque, elle attaque Crucifique, crucifix Crucifique J'ai le crucifix Oh shit, shit shit, je... courez, courez, courez, courez, courez, courez, courez Dégagez Oh c'est je... fermé je... la clé. Ah, oh shit. Non mais non mais il reste pas là Elle va descendre Kiwi Mais j'ai mon crucifix là, je la tiens hein. Je la tiens, t'inquiète. Je la tiens en l'encens Oh mais c'était dans la salle où elle était l'encens hein c'est ouvert se casse on fait donnez-nous un signe Parlez dans la spirit box Donnez-nous un signe Nancy, si. Garcia Parlez dans la spirit box Plus vite que ça S'il vous plaît madame. Ouais, parle un peu là, s'il te plaît Oh Merde Elle est là Elle attaque Elle attaque oui. Elle attaque Crucifie, crucifique, sur le Putain il est sur vous Je descends Ah je vais mourir Et eh ben je suis mort. Team Manchi, bien joué. Ah bah, ça, va, pour ça, hein. ça va Hugo, ça va Hugo. <rire> J'ai quitté. Vas-y <rire> j'en ai, ai... Vas ai marre. Ah Hugo. Ah Team désolé il y, y a un esprit qui m'a euh, qui qui fait quitter la partie aussi c'est vraiment incroyable. ce jeu. <rire> <rire> bon. Ah voilà, voilà, continue, continue gamin Par contre, elle a un dos cassé, regarde Kiwi, comment tu, tu fais ah, le basket. Miso, Attends tiens, va. vas-y. Ok, je vous présente, je suis le nouveau Tony Parker. <rire> J'ai raté. <rire> <rire> <rire> Allez, tout le monde se met prêt Kiwi Arrête tes paniers de seconde là Mais je me suis mis prêt <rire> Mais je suis prêt Ok je quitte Ok là tu vois l'appel mon gars l'appel là Allez tout Bonjour, êtes-vous ici Non mais oui, tant qu'on l'aura pas trouvé, t'auras pas de réponse Je m'en fous, j'essaie quand même Moi je veux faire ce que je veux. Oh Bip Ah Y'a y a un bip Ouais Ici, ici Cuisine Y'a quoi en température là où vous êtes Y'avait y avait 8 degrés Ah ouais 9 Bonjour, êtes-vous dans cette pièce avec nous actuellement Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'on l'appelle Il s'appelle Maria Ça ah, répond personnes seules. Donc un ou deux max dans la pièce. Ok, je me casse, j'ai compris. Ouais, moi aussi, hein. <rire> ah, mais. Non bah attends, si mais... tu veux, c'est une ou deux personnes max. Bravo, Allez. Les... Dessin dans le carnet, je répète. Dessin dans le carnet. Dessin oui. Satanique, ta mère. Maria Moore, es-tu là Mais cartes un petit peu comme ça, vous levez vu que c'est deux personnes max. En réalité, je me chie voilà, ça c'est mon gameplay sur Amon Us. Je souris les caméras. Ah, il y a un autre ici. <rire> euh, fais attention à toi, Grand Phaser. Tu as 42%. Là, il y a une activité de force qui a augmenté un peu. Là, quand t'es parti. Et on montre 4 en AMF, c'est pas ça, mais c'est déjà ça. Bah c'est justement quand euh, Grand Father est venu. En plus, t'étais à 34, hein, pour te dire, Grand Phaser. Oh, <rire> il peut faire tellement une voix de Simpson, c'est là Oula, elle est à 10, elle est à 10, faites gaffe. Qu'est-ce qui s'est passé euh, c'est clairement un truc en suicide. La kiwi est mort LOL Bon bah bonne soirée hein Allez allons-y, on rentre les gars T'as tué mon pote Salope Regarde il est là. Prends le jeu en photo puis on y va. C'est bon Oh putain mec en plus Ah <rire> même derrière Oh merde Allez tout le monde se met prêt là, kiwi Quoi C'était ah, ce pas. retourner en même Quel en <rire> temps C'était vraiment Mais putain, <rire> Mais tu fais chier Merde Mais <rire> On a fait bugger la moque <rire> Mec, tu me le tends genre ouais. <rire> Tu le veux Tu le veux Tu le veux oh, Pour l'instant, je vais prendre peut-être une appareil photo. Ah non, c'est ah, une serviette. Euh, photo qui là. Moi, j'en je, ai une. Ouais, je l'ai. C'est ça euh, Viens, appareil photo, viens, viens, viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, non, oh, c'est une ça. caméra vidéo, c'est pas un appareil photo, ah. ça, Hugo Bah oui, mais c'est la même chose pour moi, non euh, Ok, tu fais un photo Et hop, Instagram. Oh. Ah, j'ai de l'eau sale ici. Hugo, appareil photo Vas-y, vas-y. T'as pris en photo je, je pense, ouais. Voilà, une meilleure, c'est bon. Euh, as, ah, as, quoi T'as pris empreinte digitale sans le vouloir Oh What the fuck Ouais, ouais bah écoute, je suis un speedrunner, écoute. Ouais, ouais, non mais c'est Hugo, bah, je... oui, il est bon en fait. Il est bon Hugo, en fait. Vous ah, savez, j'ai un... ouvert un Instagram, n'hésitez pas à follow, c'est hugo.beta, voilà, merci. <rire> pas de <rire> soucis, je te follow. Bon, on va mettre une caméra dans cette chambre. Ok, je vais chercher -y. la caméra. Y'a une autre caméra à prendre y en a ouais, deux, ouais. Vas-y, j'arrive. <rire> parce que t'as peur. Ouais. <rire> <Attends>. <rire> moi, j'assume. <rire> ah bah moi aussi, Faut aussi une photo de ton pote avec le fantôme, je crois. Ouais, prends un selfie avec. Tu pourras te mettre à côté de lui. Vas-y écoute, euh, j'ai envie de me remettre en tendance sur l'Instagram donc ça sera du bien ça. Vas-y on fera ça. Grave. Moi et mon pote fantôme MDR. Ok t'es prêt Vas-y vas-y vas-y Allez oh. pas là Ça fait vrai oh. tu T'avais plus longtemps que moi Moi c'était genre Et toi c'était genre Oh mon dos <rire> <rire> Ok, bah je poste le livre ici. avec F, hein, poser. Non. Ah, c'est la même chose, F et G. Ok. Jeune Carcias, est-ce que tu nous entends De nous ainsi. Bon. Connard, est-ce que tu nous entends <rire> Oh, écriture. Je reviens, euh, je vais aller faire le bateau pour qu'on ait objectif. Ok, je vois quelqu'un qui rentre dans l'appartement. Ok, c'est qui, ça Attends, je prends prends en, ah. en photo. C'est très chelou, ouais. Fais gaffe, Maxime, il y a un fantôme qui est passé devant nous, je crois. Une bague, ça pas. John Garcia. De Répond nous un signe. Je crois qu'il a répondu à mon FDP. Et je crois que là, il t'a dit nique ta mère, là, tu vois, d'un coup. <rire> je l'ai senti. Je l'ai senti passer. Je vais courir dans le milieu là, Allez. Moi, bon, pour l'instant, bon, je vais rester reste aux caméras. Ouais, je vais rester aux caméras. Oula, attends. Ça a augmenté. Ça a augmenté à 10. Ça a augmenté à 10. Ok, c'est diminué, c'est passé à 8. Faites attention quand même. <rire> on a Ouh, faites gaffe, c'est passé à 10. Faites attention. Revenez. Qu'est-ce qui s'est passé Oh merde! Ouais, il est parti de la chambre, et il nous a suivi jusque dans, Pff, jusque dans la cuisine. Moi ouais, c'est bien parce que moi ouais, je, je faisais juste je regardais l'écran et après je regardais ça je vois une grosse portée je fais, j'aurais dû les prévenir. Non <rire> <rire> oh, putain, Moi, ouais, tu pouvais pas savoir hein. Ah mais j'ai dit John Garcia il est plus haut, il a pas aimé hein. Oh le booty! Allez hop, allez hop, ça passe et sur Instagram. T'es en legging, t'as un putain de booty. Et oui je l'ai dit mec, j'ai un cul mon gars. Comme IRL. C'est pas possible, <cousse> ça doit être un modèle que tu peux utiliser pour, du, pour des animations 3D, c'est pas possible. Surtout mmh. pour aller le mettre sur Bordeaux. Bah, dis donc, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est vrai, on utilise plutôt les modèles des personnages de jeux vidéo, c'est plus simple. Comme ça, ça gagne plus de clics. vrai, grave, ouais, tout. Oh, la <cousse> chaîne se fait fumer par les robots. <cousse> euh, T'as l'appareil photo Coupez vos dos, prends-le en photo. Ah, c'est moi l'appareil photo, désolé. Belle photo. Yeah. Alors, je crois que ça. Ah, si, Anos Ah, nice J'ai besoin pour le, pour le journée de Tony Parker. C'est Peter, je sais, bien. mais. Ah, encore une année, ouais, super cette chaise. chaise. En vrai, je prends juste des photos pour prévoir euh, mes prochains rendez-vous avec ma camionnette ou quoi ouais. Allez là, il est là, il est là, derrière, en photo, derrière, en photo, derrière, derrière. En en en C'est bon, c'est bon, c'est nice. bon. Il peut arrêter par contre de nous fixer Ouais, parce qu'avec son âge, je sais pas. Ah, c'est bon, il est parti. Par contre, je suis déçu parce qu'il y avait pas quelqu'un à côté de la photo. Oh, on aurait pu faire une photo ouais, famille avec lui. j'avoue, putain Qui, Oui, oh. tu aurais pu porter tes couilles, tu aurais pu lui dire bonjour au moins. on pu lui faire un bisou quoi, mais en plus, une magnifique H. Oula attends C'est pas... chaud. Attends, non c'est dehors ou.. Oh putain oui ici, ici, température glaciale ouais, là où je suis. Ouais c'est ouais c'est température glaciale ici, c'est bien ce que je vous disais quoi. Bah attends je vais mettre la caméra ici alors. Ouais bah et... Bah du coup on peut noter oh. ça. Oh bah oh bah, oh bah. Oh bah. bah c'est une belle vue ici. Ok. Donne-nous un signe Donnez-nous un signe Donald Johnson Donald Donne-nous un signe Show Donald yourself. Please give us a sign. Donald Johnson, give us a sign. Donald STP, donne-nous un signe. Donald, fais pas ta pute. de la poupée, photo du fantôme, incroyable. Beau fantôme avec sa belle hache. Ouais, j'ai eu très peur. <rire> tu m'as dit. Oh la première photo, j'ai eu. <rire>